Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais pas envie de vous parler que d'un seul livre, euh, parce que voilà, il y a pas mal de livres que j'ai lus en janvier euh, qui méritent une vidéo, qui méritent que je vous en parle. Des livres LGBT, hein, bien sûr, on, on ne change pas euh, les bonnes habitudes. Je vais faire une vidéo avec quatre livres en même temps, voilà. Euh, rien que ça. Euh, et on va commencer tout de suite avec... La fille de l'écran de Lou et Manon Desno dont vous avez forcément entendu parler sur les réseaux sociaux si vous suivez un petit peu euh, bookstagram ou euh, twitter euh, voilà tout le monde l'a lu ou tout le monde a envie de le lire en tout cas parce qu'il y a deux filles qui se font un bisou sur la couverture <rire> et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai acheté, soyons honnêtes. Donc c'est une grosse BD de 200 pages qui raconte l'histoire d'amour entre Colline et Marley. Colline qui vit en France et qui a envie d'être illustratrice et qui est sujette à des troubles anxieux. Et Marley qui est au Québec, qui à la base est française mais qui a déménagé au Québec, qui s'est installée avec son mec là-bas et à la base elle faisait de la photo sauf que Bon voilà, la vie fait qu'elle a un petit peu abandonné euh, sa passion. Et donc elles vont correspondre toutes les deux par internet, euh, par un concours de circonstances. Colline euh, aime beaucoup les photos de Marley et du coup elle décide de les utiliser comme référence pour dessiner, enfin bon voilà, et elles échangent longtemps comme ça jusqu'au jour où elles vont se rencontrer et voilà. Et comme le laisse présager à cette belle illustration de couverture, ah, il va y avoir une, une petite histoire d'amour et Marley va larguer le trou du cul qui lui sert de petite amie. Voilà, ça finit bien. Je tiens à vous préciser parce que les histoires lesbiennes, on sait souvent comment ça finit, hein C'est une belle histoire qui représente une histoire d'amour qui se noue, donc... Euh, à travers internet et personnellement ça m'a beaucoup parlé parce que bah voilà je suis de la génération internet, je suis de la génération forum et il euh, y a plein de mes amis ou de mes anciens amours que j'ai rencontrés par internet et voilà du coup ça me parle Le dessin est, est hyper original, bon je sais pas tu me diras peut-être que y en a d'autres qui font ça mais bon voilà, moi c'était la première fois que je voyais ça où en fait euh, vous avez euh, à chaque fois une page euh, qui est, là c'est Marley au Québec et une page ici c'est Colline euh, en France et du coup les deux styles euh, des illustratrices euh, sont comme ça à chaque fois côte à côte en miroir et quand euh, les personnages se rencontrent du coup c'est peut-être pas le bon exemple voilà euh, du coup par exemple là c'est euh, Marley qui va chez colline et du coup il y a son personnage qui est dans le dessin de Colin. et euh, je trouve ça vraiment très très cool voilà j'ai adoré euh, et je vous conseille grandement euh, cette grosse euh, BD. J'ai également lu un bouquin qui me faisait pas mal d'œil, euh, euh, il présentait un personnage asexuel, euh, Desire de Ronan Lockhart. C'est assez court en fait, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long, euh, mais je trouve ça assez petit, enfin après c'est difficile puisque j'ai lu ça sur les oeufs. Et donc c'est l'histoire d'amour entre deux garçons qui, à la base, sont un peu meilleurs amis, et euh, voilà, ils se découvrent une attirance l'un pour l'autre, et puis ils sortent ensemble. Et il se trouve qu'il y en a un des deux qui est asexuel, et euh, c'est source de pas mal d'insécurité chez lui, puisque il a peur que ses partenaires, et en l'occurrence le gars dont il est amoureux, le rejette parce qu'il est asexuel et parce que du coup il n'éprouve pas de désir euh, spécialement pour lui, quoi. j'ai trouvé ça pas mal. Après, euh, je trouvais que les personnages n'étaient pas forcément hyper bien caractérisés, j'ai eu un peu de mal à, à comprendre un peu quelle était leur personnalité. J'ai trouvé aussi que le moment où ils se rapprochent tous les deux, ça allait un peu vite en fait. J'ai trouvé voilà tout était assez précipité. Mais après, sur la représentation de la sexualité, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Après, c'est une manière d'être asexuel. Il faut le savoir qu'il y a plein de manières d'être asexuel et que euh, du coup, c'est pas représentatif de toutes les personnes asexuelles. Pour être un peu plus concret, le personnage Ace dans, dans Des Ailleurs, et pas euh, sexe répulsif, oh, le sexe il peut en faire etc, c'est pas forcément genre le truc le plus ouf euh, de sa vie mais il aime bien quand même avoir ce type d'intimité et euh, au cours du récit il a quand même des relations sexuelles, ce qui n'est pas le cas de du coup, toutes les personnes asexuelles, après j'ai trouvé quand même qu'il expliquait plutôt bien euh, comment le personnage conçoit sa sexualité, et comment il a découvert qu'il est asexuel, etc. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je peux vous le conseiller, mais voilà, sachez que du coup, il y a quand même des scènes de sexe dans cette histoire. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, peut-être que ce livre n'est pas forcément pour vous. Ensuite, j'ai lu « Trouver les mots pour te voir 5 minutes encore pour garder ton image » d'Aurélie Lefloc, que la maison d'édition m'a envoyé parce qu'elle a vu que j'organisais le Rainbow Challenge, et elle a dit « Hey, ça rentre de tes thèmes !» Voici le livre C'est un petit livre autobiographique d'une femme qui raconte sa relation avec son père, qui était un homme bisexuel et qui est mort du sida au début des années 90. En France, je précise, parce que souvent ce genre d'histoire c'est aux états unis et c'est notamment pour ça que j'étais intéressé euh, par ce bouquin, c'est que j'ai lu beaucoup de choses sur euh, les Anécidas aux états unis à San Francisco, mais du coup en France je trouve que ça manquait un petit peu de récit sur euh, sur ces histoires là. C'est une autobiographie qui est très touchante, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice parle de son père, dont elle présente sa famille. Je trouve qu'on arrive bien à comprendre euh, ce qui s'est passé, euh, c'est assez émouvant. Euh, et donc voilà, si vous participez au Rainbow Challenge, euh, vous pouvez lire euh, Trouver les mots pour te voir 5 minutes encore, pour garder ton image, ça peut rentrer à la fois dans la catégorie triangle rose, puisque ça parle de, de VIH, ou euh, dans la catégorie à voile et à vapeur, puisque du coup nous avons un personnage bisexuel. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est le dernier Kate Clark, We Are Young, qui est paru à la collection R. Donc Kate Clark, euh, vous savez maintenant, j'adore à peu près tout ce qu'elle fait. Encore une fois, c'est un thriller. Le contexte, euh, c'est quatre jeunes adultes qui ont eu un accident de voiture, Trois sont décédés, et un a survécu et est dans le coma à l'hôpital. Sauf que euh, a priori, rien ne reliait ces quatre personnes il euh, y a à peu près zéro probabilité pour tout le monde pour qu'ils aient été dans la même voiture, personne ne comprend euh, ce qu'ils faisaient ensemble. Apparemment ils étaient drogués et donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'accident et donc voilà il y a un truc un peu caché et notre héroïne qui est la sœur du seul garçon euh, rescapé va essayer euh, de démêler un peu tout ça et de comprendre pourquoi cet accident est arrivé Pourquoi ces quatre personnes qui se connaissaient pas très bien euh, étaient ensemble dans la même voiture Comme souvent avec Kate Clark, on aborde euh, des sujets de société et euh, des questions de relations entre les gens. Euh, C'est vraiment la, la base de ces récits. C'est les secrets, comment il y a des gens euh, qui en manipulent d'autres, comment euh, certaines personnes ne sont pas forcément euh, ce qu'on croit. Enfin voilà, ça joue beaucoup là-dessus. Euh, et comme souvent, euh, l'héroïne est bien sûr euh, bisexuelle. C'est pas du tout euh, important dans le récit, mais euh, pour moi c'est important. Je mettrai quand même quelques trigger warnings sur euh, relations abusives, euh, suicide. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres, je ne crois pas. Je pense qu'il faut quand même le savoir avant de le lire. Et euh, j'ai fait le tour euh, des bouquins dont je voulais vous parler euh, aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a donné euh, des petites euh, idées de lecture. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bouquins euh, dans les commentaires ou me dire si vous avez envie de les lire. Ça me fait toujours plaisir de savoir euh, si vous avez lu des livres sous mes conseils ou euh, si vous les avez déjà lus avant d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et puis bah, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.